Bienvenue sur notre canal. Bienvenue à notre cours de français intitulé Français conosco avec moi votre professeur Jean et notre étudiante Fabi. Fabi. Alors bonsoir Fabi. Comment allez-vous Je vais parfaitement bien. Cette semaine, nous allons étudier ensemble les différents sons de la langue française. Et il faut savoir que en français, il y a quatre types de sons. Il y a les sons des voyelles orales, les sons des voyelles nasales, les sons des semi-voyelles et les sons des consonnes. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre canal et si la vidéo vous plaît, et activer la cloche de notification afin de recevoir notre prochaine vidéo, et de nous envoyer une pouce vers l'euro, et de commenter, surtout de commenter les vidéos. Alors, le son des voyelles orales. Première son, nous avons le son E. E, euh, sans accent. Un cheval. Un cavalo. Un cheval. Un cavalo. Des cerises. Des cerises. Des cerises. As cerises. Deuxième son, c'est le son E. E, accent aigu. E, E, R. E, E, Z. E, D. E, F, E, T, E, S, E, A, I. C'est le son E. Une fée. Uma fada. Une fée. Uma fada. Un cahier. Un caderno. Un cahier. Un caderno. Un nez. Un nariz. Un nez. Un nariz. Un un pied. un pied, un pied, une clé, ou ma clé, une clé, ou ma clé. Troisième son, c'est le son e, e accent grave, e accent circonflexe, e i, e, e s t, e s, a i, e x, e t. C'est le son e. Une neige. Ou ma neve. Une neige. Ou ma neve. Une cuillère. Ou ma collière. Une cuillère. Ou ma collière. Une fenêtre. Ou ma janelle. Une fenêtre. Ou ma janelle. Le son E. E. E. E. E. O. E. C'est le son E. Une. Coiffeuse. Un cabaret, leilo. Une coiffeuse. Un cabaret, leilo. Des œufs. Ovos. Des œufs. Ovos. Le son e. e u r o e u o e i. C'est le son e. Un œil. Un oeil. Un œil un bœuf un boy un bœuf un boy un boxeur un boxeador. un boxeur un boxeador. Leçon a alors là nous sommes dans le son a Termine. nous avons terminé avec le son e nous sommes maintenant dans le son a des bananes bananas des bananes bananas des Patate douce. Batata doce. Des patates douces. Batata doce. Le son a accent grave et a accent circonflexe. Un fer à cheval. Uma ferradura. Un fer à cheval. Uma Un gâteau. Um bolo. Un gâteau. Um bolo. Le son i i s i t i z i tréma i accent circonflexe et y c'est le son i un livre un livre un, un livre un livre une île uma ilia. une île uma ilia. du riz Ahois. du riz Ahois. un lit uma cama un lit. Cama. Un tapis. Un tapis. Un tapis. Des maïs. Des maïs. Des maïs. Un yo-yo. Un yo-yo. Un yo-yo. Un yo-yo, un yoyo. Un yoyo pravo de des blinkers. Oui, un <laughs> Agora, Maintenant, nous sommes dans le son U. U. U, accent circonflexe. E et U une jupe uma saia. une jupe uma saia. une flûte uma flauta une flûte uma flauta le son ou ou u ou o, u. accent circonflexe et ou accent grave un chou un repolio, un chou un repolio des Ragu Ensopados. Des Ragu Ensopados. Le son O. O. A. U. O. E. A. U. O. T. C'est le son O. Un moto. Uma motocicleta. Un moto. Uma moto. Un château. Un un un château, un castello, des travaux, obras, des travaux, obras, tôt, cedo, tôt, tôt. cedo. Alors, mademoiselle Fabi, je me lève tôt chaque jour. Maintenant, hein? <rire> nous sommes dans le son or, or et or, o r et h o. Une porte, uma porte. Une porte. Uma porta. Des de okay. Des de okay. Alors, si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez surtout pas de nous laisser un message. Surtout avec les mots que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez connaître leur son. Laissez-nous un message. Et merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous entraîner.